Alors, bonjour à toutes et à tous, euh, je voulais prendre un moment pour euh, répondre un peu à la... en fait, au commentaire qui a été laissé sous notre vidéo par rapport à la reconnexion, vous pouvez trouver euh, le, le lien en description. Alors en fait, il euh, y a un commentaire qui est, qui est venu alors tard dans la nuit, il se trouve que j'étais aussi réveillé à ce moment-là, parce que j'étais en train d'écouter une très intéressante conférence, euh, enfin une conférence, ouais. une espèce de débat d'idées de zététique. Euh, les zététiciens sont des gens qui, qui cherchent en fait la, la vérité dans des, dans des, dans des affirmations, euh, s'intéressent beaucoup à ce qu'ils appellent les pseudosciences. Euh, puis là c'était sur la psychanalyse, donc, voilà, où il y a effectivement beaucoup de choses à, à redire. Voilà, c'était très intéressant, puis je m'interrogeais sur euh, mes croyances, sur euh, par, rapport, oui, par rapport à toutes ces choses magiques hein, qu'on qu fait au cabinet, Sandra et moi. Euh, puis, euh, famille aussi, notre, notre colloque de, de cabinet. Et puis, tout euh, d'un coup, alors ce qui est bizarre, c'est qu'au même moment, il y a eu ce commentaire, alors, le, le, le, seul, hein, le seul commentaire depuis des mois que la ligne est, est postée, qui nous disait, ah ben, bah, c'est... Euh, en fait, euh, YouTube, c'est parfait pour faire du charlatanisme. Euh, c'est une plateforme géniale pour faire du prosélytisme, euh, de, pour des, des histoires de charlatans. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est que j'étais justement dans cette réflexion, donc c'est vraiment bizarre et assez fou que ça soit arrivé au même moment. Puis, du coup, bah, ça m'a permis de réfléchir un petit peu. Et euh, j'ai d'abord décidé d'écrire à ces, à ces gens de, du cercle de zététique pour euh, voilà, mettre à l'épreuve euh, ce, ce, que, ce que je crois, ce que je euh, crois. Bah, leur, dire en fait, leur demander en fait euh, au fond bah, euh, qu'est -ce, que, qu ce que je peux faire en fait qu'est-ce que je peux faire pour sortir de, de croyances qui selon eux bah, leur paraissent euh, idiotes, infondées ou justement magiques, ils n'aiment pas trop, ils aiment bien tout ce qui est basé sur la science, etc. Mais bon moi je travaille plutôt dans le domaine des croyances, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs comme entre guillemets mon père avant moi puisque je suis fils de pasteur personnellement, donc c'était vraiment le travail de mon père, c'est toujours le travail de mon père d'ailleurs, euh, je, je... en fait euh, par exemple la reconnexion, euh, si, euh, si par exemple on, on laisse de côté euh, les histoires de résultats, de techniques, de, de magie etc, il y a quand même un phénomène par exemple qui n'est pas, pas explicable du tout, c'est que plusieurs clients euh, ou, ou même euh, des tas de gens que j'ai rencontrés qui ont reçu leur reconnexion par exemple euh, ont eu au moment du soin, pendant le soin en fait des images qui leur sont venues et ce qui est très particulier c'est que ces images étaient à chaque fois euh, les mêmes, c'est-à-dire il, il y a on pourrait dire une vingtaine d'images qu'on pourrait dire assez euh, pardon, assez archétypales en, en guillemets euh, c'est-à-dire... Euh, euh, je ne veux pas les détailler parce que je ne veux pas influencer justement le, le, le, le, les soins. Euh, je ne veux pas du tout influencer les, voilà, le, ce, que, ce que peuvent vivre mes clients. Mais il euh, y en avait un certain nombre. Et, et puis, euh, bah, c'était à chaque fois les mêmes. Et sans que ces gens-là s'en soient parlé, en soient parlé à, auparavant où on ait entendu parler, euh, sans qu'ils aient de détails, sur de, de signification ou rien. D'ailleurs, moi non plus, j'en ai pas des masses et des mages et quelques idées. J'ai envie de croire à certaines choses, mais je ne sais pas exactement. Ça reste un mystère, finalement. Mais euh, voilà, en fait, et ça, ça va diffi difficilement être explicable, euh, même par un raisonnement. Euh enfin, euh, je dirais rigoureux, d'analyse, de, de, de, voilà, la tête froide. Comment se fait-il que, par exemple, un, un client qui reçoit euh, le soin sur une table et puis un autre client, peut-être par un autre thérapeute, euh, qui reçoit exactement le même le même soin, euh, voit les, ces images-là ah. Ça commence à être vraiment bizarre. Après, peut-être que la science pourrait l'expliquer sous un certain angle. Hein, c'est possible, mais je doute qu'il y ait des chercheurs qui veulent se lancer là-dedans. Peut-être qu'il y en a, j'ignore je, je, simplement ça. Voilà. Et puis... Euh, et euh, voilà, donc ça, ça c'est une de mes réflexions. Donc Ce, ce genre de phénomène, ça ne ça peut, peut, euh, euh, peut pas être mis euh, sous la... Enfin, sous le paillasson, puis ma foi, on n'y réfléchit plus, et puis, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des milliers de gens qui ont déjà vécu cette expérience euh, de, de reconnexion. Il y a aussi, euh, peut-être, elles elle ne voient pas tout ça, c'est vrai, hein, ces images-là, ça, c'est tout à fait vrai. Euh, euh, et, et, et, euh, et parmi ces milliers de gens, il y a peut-être des centaines ou des dizaines, je ne sais pas, mais moi, je pense plutôt des centaines qui, qui, qui voilà, qui, euh, qui ont vu euh, toutes ces images, donc, donc ça, ça paraît euh, difficile. Alors euh, actuellement j'ai l'impression, euh, bon c'est beaucoup sur internet, hein, parce qu'autour de moi y a, je, ben, je fréquente euh, voilà, beaucoup de gens qui, ben, qui me sentent, euh, ma foi, euh, assez ancré, enfin voilà, je ne suis pas pour eux non plus un illuminé euh, qui, qui raconte des, des, trucs, euh, des trucs bizarres, ou des trucs sectaires, ou je ne sais pas quoi. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y, a, il y a, actuellement sur internet, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières, par exemple. Euh, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un article en France, dans Le Monde, euh, qui, euh, qui parlait de Pierre Rabhi, qui s'appelait le système Pierre Rabhi. Euh, et puis, euh, bah, qui, notamment, qui... Voilà, qui fustigeait un peu le, le, les, en guillemets, les croyances de Pierre Rabhi, parce que Pierre Rabi c'est un anthroposophe qui fait de la biodynamie. C'est tout relié à Rudolf Steiner. Et, euh, et en fait, bon, alors c'est intéressant, hein, le, le, les réflexions sur l'anthroposophie. Moi, je ne je, je, je me reconnais pas du tout dans l'anthroposophie. Je ne reconnais pas de, de, de, de, de vertus plus spécialement que beaucoup d'autres courants. Ou, voilà. Euh, je ne suis, suis pas un grand fan, en fait, je suis même assez critique, d'ailleurs, mais, euh, mais je respecte, euh, voilà, alors, disons, euh, je, je, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des réflexions même qui se fassent là-dessus. Mais euh, je sens bien que dans les commentaires, dans les interviews que j'entends, alors il y a toute une frange, euh, justement, de gens qui, voilà, qui veulent être plus rationnels que le plus grand des rationalistes, et puis qui, euh, bah, finalement, en fait, qui vont mettre simplement tout... Euh, tout, toute, toute idée de, de magie en fait, enfin, toute, toute idée euh, qui leur paraît euh, loufoque, non, voilà, matérialiste en guillemets, ou enfin voilà, cartésienne, euh, de côté, enfin, euh, traiter directement les gens de, de gourou, d'illuminés, de, de, euh, de, de, de charlatans justement, et, etc. Et ça, eh bien, moi je trouve euh, je trouve vraiment. Euh, alors, euh, idiot, idiot, je, je trouve, bon, c'est pas idiot, il hein, y c'est, bon, no, no, moi j'ai de la peine à recevoir en général, ce genre de commentaires. j'ai envie de prendre la défense, effectivement, des gens qui sont attaqués. Euh... Ce qui me paraît important de dire, c'est que par exemple, moi, si j'en suis devenu, euh, si, si je suis venu à, à, à être énergéticien notamment, et puis aussi hypnothérapeute, constellateur familial, à, à faire des... voilà, des... ma foi, avoir des outils un peu, <coughs> excusez-moi, entre guillemets, alternatifs euh, ou complémentaires, ça dépend comment on voit les choses, euh, mais surtout un peu magique c'est vrai. Il euh, y a toujours une part de voilà d'un phénomène qu'on qu ne peut pas expliquer en entier, en tout cas. Euh, bah que, euh, si je suis devenu ça, c'est parce qu'à la base, il y a plusieurs phénomènes qui m'arrivait et que, pour lequel il n'y a, a aucune explication guillemets, euh, scientifique, il n'y a aucune donnée. Et notamment, c'est le fait que je vois en permanence les auras des gens. Je vois en permanence euh, des, des, des lumières, des flashs. Donc vraiment, ça, c est, c est, euh, ça se superpose, c'est intégré à la réalité, mais c'est comme si c'était dans l'espace. Euh, c'est comme si je pouvais euh, voir des... Voilà, des, des, des sortes de lumière qui prennent différentes couleurs, différentes, euh, différents aspects, différentes formes, différentes densités, différentes nuances. Euh, et ça, depuis, ben voilà, depuis des années. Et puis euh, C'est vrai que, bon, autrefois, euh, j'ai eu peur. Hein. Il y a un moment où j'ai dû flirter même avec la psychiatrie parce que je pensais que j'étais simplement fou. Euh, comme j'avais un père pasteur à la, mon adolescence, j'étais plutôt quelqu'un de... de de de d'athéiste de, on va dire, même. Euh, voilà, parce que j'étais en révolte et donc ça, ça me posait vraiment problème, euh, entre guillemets, parce que je me sentais du coup en incohérence, en contradiction avec cette révolte que j'avais vis-à-vis de la religion. Euh, j'avais envie de dire qu'il n'y avait rien euh, au-delà de la matière. Et, euh, et puis bah, je me retrouvais voilà, devant ce phénomène puis je devais bien me reconnaître à moi-même, quelque chose que je ne m'étais pas avoué avant. Et, euh, et de voir ce de, de voir ces choses-là, ben, euh, de fil en aiguille, il a bien fallu que j'aille trouver des réponses. Et les réponses qui m'ont été apportées, elles n'étaient pas dans le domaine scientifique. Euh, elles n'étaient pas euh, dans, le domaine, euh, dans le domaine de la médecine non plus. La médecine n'a pas de réponse. La spiritualité, au fond, non plus, parce qu'autour de moi, ben, je n'ai pas de gens qui... Euh, qui était dans des par exemple je sais pas dans l'hindouisme peut-être que c'est plus euh, les gens sont plus ouverts par rapport à des phénomènes comme ça ou le bouddhisme je sais pas moi j'avais pas spécialement d'entourage comme ça ouvert donc euh, voilà je, je, en, en demandant euh, autour de moi notamment surtout à des chrétiens puisque voilà j'étais dans un environnement plutôt euh, avec beaucoup de chrétiens du, du fait du métier de mon père surtout euh, eux, ils disaient, ben bah, voilà, euh, tout, tout ne s'explique pas, tout, tout, voilà, il reste un grand mystère. Donc, eux, à la limite, c'est le plus ouvert. Mais c'est vraiment, effectivement, dans des trucs plus ésotériques et puis plus new age que j'ai trouvé ma, mes réponses. Et, euh, et je trouve ça profondément humain. Et ce dont je suis convaincu, quelque part, c'est que euh, c'est ce qui compte, parce que c'est ce qui aide euh, aussi. Euh, oui, c'est vrai, euh, probablement que les hommes ont inventé les religions pour pouvoir... Euh, euh, penser qu'il y avait une vie après la mort, euh, enfin, par exemple dans le christianisme, il y a une vie après la mort, et donc ça rassure sur sa condition de mortel, euh, moi je pense ça, vraiment, euh, oui c'est sûr, par contre, euh, ben, le fait est que euh, parfois on a besoin de réponses, mais pas par rapport à la mort, par rapport à ici et maintenant, et puis ici et maintenant, ben, je vois des flashs, je les vois, et... et et bon, parfois j'ai eu l'impression d'entendre des voix, parfois, etc. Allez. Mais il n'y a rien de plus concret, si vous voulez, que ce phénomène de, de, de vision. Alors c'est aussi parce que je suis le plus sensible à ma vision. Mais je dois dire que je ressens aussi dans mes mains, dans mon corps, euh, euh, toutes sortes de, des sortes de fluctuations, euh, de chaleur, comme l'impression d'ondulation, de de voilà de fluide qui, qui me traverse et qui traverse aussi mes clients parce que je ressens aussi ça chez mes clients ou chez chez En fait tout le monde, chez tout le monde. Et, et, euh, et ça, euh, et ben. Bon, alors ça je le prends justement moins pour acquis. Parce qu'à la limite, euh, ok, il y a plein de choses, il y a la la. la, la le, la température de notre corps qui change, je veux dire, c'est peut-être une homéostasie naturelle, euh, voilà, des phénomènes que je ressens euh, corporels. Mais ça devient plus compliqué une fois qu'il s'agit de quelque chose que je vois, parce qu'à ce moment-là, je le perçois vraiment de l'extérieur et de l'extérieur de quelque chose à moi. Euh, c'est comme euh, si je vois quelqu'un, je peux voir par exemple qu'il a une aura violette, vraiment hyper violette. donc il a vraiment une lumière violette et forte autour de lui. Et ça... Et eh ben, alors non seulement, pour la petite histoire, non seulement ça m'arrive très peu souvent euh, que ce soit violet, justement, euh, mais, euh, mais quand ça arrive, en général, je veux absolument rencontrer cette personne et faire connaissance, parce que ça, ça désigne pour moi quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose, ça c'est mon expérience à moi, c'est pas dans un livre, c'est, voilà, je j'ai vraiment le sentiment qu'à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va m'apprendre une, une grande leçon, ou qui peut, ou qui, qui est vraiment... Il y a une puissance comme ça de transmission, et je peux me taire et écouter, et je vais pouvoir boire ses paroles, et, et voilà. Donc c'est un peu une relation de maître à élève, en guillemets, ou de... d'émetteur-récepteur, de, euh, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Et... Euh, et donc pour finir, euh, voilà, je, je voulais juste... Euh, voilà, dire que devant ce phénomène-là, par contre, ben, il y aura... Il n'y aura probablement pas d'explication parce que la, la, la, la science ne va pas pouvoir disséquer mon cerveau et, ou mes yeux, pour le moment, en tout cas, et me dire « Ah bah tiens, euh, ce qu'il perçoit, c'est ça et ça ». Je sais qu'il y a des recherches probablement qui sont, euh, qui sont menées en, dans les neurosciences probablement, sur les centres extra pyramidaux ou que sais-je. Euh, qui vont montrer peut-être que j'ai des séquelles, ça c'est tout à fait possible, étant donné euh, ce parcours, par, par, par des événements par lesquels je suis passé, c'est tout à fait possible. En attendant, ce phénomène-là, il est assez inexplicable, d'autant que je l'utilise au sein de, de, de soins justement thérapeutiques où la personne ben, sent une amélioration, une, un bien-être ou, ou que sais-je, une, une transformation positive euh, dans son dans son cheminement enfin euh, dans son cheminement dans son corps dans, dans, dans sa vie en général et euh, bon bah tout ça me fait converger voilà, vers euh, simplement la croyance la croyance la certitude entre guillemets ou que, euh, que c'est juste en fait et pour le coup, euh, bah, du coup la, ouais, la zététique elle en prend un coup le, le, le, le, la pensée euh, rationaliste, bah, elle ne pourra pas faire grand chose, disons que si des, des milliers ou des millions de personnes font ces expériences d'énergie, de, de sentir l'énergie, de voir qu'ils peuvent la, la transmettre entre guillemets ou la, euh, la développer, euh, peuvent. Euh, certains parlent de guérison, même, enfin voilà, mais euh, c'est tout à fait discutable. Mais euh, bah, voilà, si des milliers de personnes font cette expérience-là, même si la science et la rationalité euh, ne peuvent pas les expliquer, ma foi, ces gens ils vont quand même vivre cette expérience. Et c'est ça que j'ai répondu en fait à cette personne qui avait laissé ce commentaire en disant que j'étais un charlatan. C'est bien ça, c'est que euh, quoi qu'il en pense, le problème c'est que des milliers de gens font cette expérience-là. Euh, ce n'est pas un problème d'ailleurs. Et, euh, euh, et à ce moment-là, moi je, je... Il faut qu'il y ait une réponse aussi qui soit apportée à ça, d'une certaine manière. Et euh, c'est un besoin aussi de trouver du sens à ce qu'ils qu vivent à... et comme moi ça a été un, un besoin de répondre à ce que je vivais et bien eux euh, de la même manière ils ont aussi besoin d'une forme de réponse euh, et je pense que c'est aussi le but de ces, de ces thérapies un peu alternatives et, ou, ou complémentaires, c'est finalement d'apporter du, du sens et des réponses à des questions euh, là où les autres domaines ne peuvent pas en apporter. Euh, alors voilà, et puis bon, bah alors du coup, bah, je me, moi j'ai pas envie spécialement de me justifier à chaque fois sur, sur le choix de telle ou telle technique, de telle ou telle communication liée à mes, à mes croyances ou quoi, c'est pas, pas la question euh, je crois que c'est... j'ai juste envie en fait de, voilà, de remettre les, les choses à leur place dans le sens que euh, demain pour moi la vie elle sera pareille pour euh, les gens qui viennent me consulter, la vie, elle sera euh, pareille dans le sens, fin, l'idée c'est simplement qu'ils qu se fassent leur propre avis. Et je, je, je, moi j'aime bien aussi les gens qui sont capables de se dire, ok, moi je suis sceptique, mais je vais quand même essayer. C'est-à-dire, je vais essayer de passer par euh, cette méthode, en fait, d'ouvrir mon esprit à la possibilité de, et pourquoi pas parce que, euh, notamment, je trouve qu'il y a des choses qui sont tellement vraies, qui sont dites euh, dans toutes ces spiritualités, thérapies, euh, même New Age, etc. ou des images qui sont tellement aidantes, que euh, j'ai l'impression que les gens pourraient euh, euh, parcourir la Terre entière, euh, aller voir euh, 500 psychiatres, euh, des milliers de, de profs de méditation, mais au final, Tant que le problème est là au centre, leur problème qu'on qu qu trouve là en thérapie ou qu enfin, que, que voilà cette, cette question, ce questionnement-là, cette réponse que, qui est apportée par ces soins-là, euh, ma foi, s'ils veulent pas le prendre, et eh ben en fait ils vont euh, bah, simplement aller de, de, de, de, je sais pas, de thérapeute en thérapeute de, de... et puis au final ils pourront pas, euh, ils, ils sortiront jamais de leur, de leur histoire, quoi. Donc, euh, je crois que c'est bon. Alors, je trouve très important d'être sceptique. Je trouve aussi qu'il faut apprendre à écouter. Et ça, c'est le cinquième Accord-Toltec. Mais ça, je vous ferai une vidéo, euh, probablement, dans, dans quelques jours là-dessus. Parce que c'est vraiment, euh, les accords toltec -le c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et puis, le cinquième, il est très, très important. Alors, voilà, soyez sceptiques et apprenez à écouter. Et puis, euh, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ce n'était pas trop long ou trop... Euh... Ça ne vous a pas donné envie de vomir <rire> à cause du... Voilà, du mouvement. Mais... Voilà, merci beaucoup, au revoir.